Salut On se trouve pour une vidéo, on est sur le Lacis. Le Lacis, qu'est-ce que c'est C'est un événement temporaire qui dure 7 jours, dans lequel vous pouvez obtenir à la fois des matériaux de construction pour euh, euh, engins ronds euh, divers et variés, et également dans les tops d'alliance des bons... Bâtiment relique, la boulangerie et le grenier relique à partir du top 50. Voilà, bon, il y a aussi des tops solos, mais c'est plus compliqué de se trouver dans les 400, même si les récompenses sont super intéressantes. Mais ça, je sais pas si, si ça sera faisable. Euh, je suis parti sur le château à 24 rubis parce qu'on tente. Le top d'alliance, au moins top 50, on n'était pas très loin la, la dernière fois. Euh, je pense que ça va passer sans souci Il y a même des gens qui pensent qu'on va faire top 10. On verra si ça marche. Euh, voilà, donc euh, comparé à l'autre château, j'ai une belle caserne, un, un manoir pour avoir des avant-postes. En revanche, il y a moins de bâtiments de carrière et tout de base, ce qui n'est pas forcément aidant. On commence au niveau 15. Euh, on n'a pas de meilleur grenier, on a les meilleurs murs déjà, ce qui peut donner un, un certain avantage. Et le donjon, j'ai dû le monter moi-même. Voilà euh, pour l'instant, ma stratégie est assez simple. On s'est arrangé avec d'autres alliances pour euh, avoir l'autorisation de les attaquer. Donc, tous les enfin, on coordonne nos attaques pour qu'elles arrivent à un peu après minuit 30, le moment où les points vont au capital. On pille des capitales et ça rapporte plein de points. Voilà, donc ça c'est la technique pour monter des points, pour monter en pièces et en rubis, sachant que les rubis euh, vous pouvez les changer en pièces facilement, bon, à mon avis c'est le plus intéressant. Euh, 250 rubis et 10 000 pièces, d'ailleurs je suis pas très très loin de 250, euh, donc pour ça vous pouvez fermer les membres du culte, alors là je me suis fait avoir, je pensais pas, je pensais que j'avais assez de monde... Oh, je suis bête, j'ai cru que c'était un anti-mêlé, lui je l'avais espionné. Euh, ma technique globale, ça reste quand même, euh, pour euh, faire des pièces, euh, ça reste quand même d'attaquer les, les fiefets coquins. La plupart du temps, je fais zéro perte. ça rapporte une quantité de pièces assez ridicule, mais j'ai espoir que dans les jours qui viennent, ça monte beaucoup. J'ai vu des joueurs plus expérimentés euh, qui les ont déjà attaqués beaucoup beaucoup de fois, et qui gagnent des milliers de pièces par, euh, par attaque de bénéfices. Donc euh, j'ai bon espoir. Et en plus, c'est vrai qu'on gagne des... Des trucs comme ça, et un truc comme ça, ça vaut combien 250 pièces. Donc ça se rentabilise. On se retrouve bientôt, dans quelques jours, quand j'aurai un peu avancé. On continue le lacis. Il ne nous reste plus que 4 jours on a prévu de défendre les deux derniers, donc on n'a pas encore les défenses placées sur la capitale. Euh, en revanche, j'ai continué à bien monter mon, ch... bon, mon château, franchement, ça avance doucement avec les petits machins. Euh, en revanche, j'ai réobtenu... Bon, ça fait deux fois maintenant que je passe les 250 rubis, donc je vais dans la boutique et je me prends un petit pack de 10 000 pièces d'or. Et avec ça, j'achète des trucs. Qu'est-ce que j'achète Généralement des soldats. Et là, j'ai tenté l'expérience d'acheter une star relique dans l'armurier. Le... On peut acheter des jetons de construction et des jetons d'amélioration. Euh... Ouais, voilà. Donc j'en ai acheté suffisamment pour, euh, f... juste suffisamment pour me faire une serre relique. Ok, je ne sais pas pourquoi il y a le bouton si jamais j'ai pas le niveau, franchement. Euh, elle est presque finie, ça va donner un gros gros boost parce que, actuellement je produis 107 de nourriture. Avec ça je vais produire 196 de plus multiplié par l'ordre public. Euh, ça va me permettre de stocker un peu plus de soldats sur mon château. J'ai continué à monter les, les PNJ, puisque visiblement il paraît qu'à haut niveau ils sont, ils sont chouettes. On a des joueurs de notre alliance qui se sont rajoutés proches. C'est une bonne, euh, bonne stratégie pour venir défendre la capitale. J'ai un peu boosté mon avant-poste aussi. J'ai finalement fait l'écurie, qui était quand même un truc dont j'avais terriblement besoin. On va continuer à faire des petites fermes. Voilà. A priori il va y avoir plus d'actions sur le, les deux derniers jours, et particulièrement sur le dernier jour. En attendant, petit tout comment j'attaque. On va mettre euh... toc. D'ailleurs, je peux tout mettre. Si je peux tout mettre, on va tout mettre. Hop, voilà. Sinon, je les mets sur la deuxième vague. Je les mets au centre parce qu'on peut mettre beaucoup de monde et on peut mettre plusieurs types de soldats et donc ça maximise le... la chance d'avoir zéro perte. Sachant que si jamais j'ai zéro perte, euh, tout va bien. Alors, ah, j'ai pas mis les objets sur les bons commandants. C'est pas grave. Bon, je mets un peu au pif, je pourrais regarder un peu. Alors, qu'est-ce que ça donne, les, les gros PNJ euh, Toc, toc, toc, je sais pas si jamais c'est les plus gros, eux, non. Lui, déjà, c'était un niveau 7, il rapporte 200 pièces d'or et il m'a coûté 0 perte. En fait, le nombre de sous et de ressources gagnées augmente, mais le nombre de soldats augmente vraiment très, très, très, très, très peu. Par exemple, là... Il y avait deux gus distance Donc il m'en a eu un dans la cour Mais il me rapporte 400 pièces Sachant qu'un soldat se coûte 75 pièces euh, C'est largement rentable Et j'ai eu les RC de White Dragon euh, Qui lui est encore plus Il fait genre 10 000 sur les gros Les gros Donc même si il fait 20 pertes 30 pertes ça reste rentable J'ai pas tellement de points comme vous le voyez Mais il y a des gens dans de notre alliance qui s'en sortent vachement bien Actuellement, oups Mauvais bouton. Hop. White Dragon le premier. Après il y a New Camp, Black, Montana. Lui j'étais impressionné parce qu'il était tout petit niveau et qu'il a un gros score. Et en fait euh, il est tout petit niveau mais il a un, un nombre de points de puissance euh, impressionnant. Voilà. Après il y a maël Bang il a pas... Ah si il a Jarre, mais pas, pas pour avoir des gros points. Après c'est sur, sur le dernier jour que le gros du truc va jouer. Voilà, et actuellement, on n'est pas très bien classé en alliance, parce qu'on ne défend toujours pas, mais en point de puissance, je ne sais plus comment on accède à cet écran de point de puissance. Bref, sachez qu'on est bien classé, on était cinquième, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça sent bon pour le top 10. On verra ce que ça donne. Le LACI se poursuit bientôt plus que 3 jours, dans 3 minutes plus exactement. On est sur la capitale, je vois que White a fait plein plein de... Comment ça s'appelle, les corps de garde, pour pas qu'on puisse espionner. Il a des beaux, beaux bâtiments pour pouvoir stocker plein plein de troupes. Comme vous pouvez le voir, on se fait attaquer à fond. C'est intentionnel, on a décidé de ne défendre que les deux derniers jours. La technique étant de. des. probablement surtout des copains pour venir prendre des points sur la capitale et nous on pourra en reprendre sur on prend on en prend en parallèle sur la leur donc j'ai envoyé de mon côté 1 2 3 4 5 attaques voilà donc chaque alliance euh, alliée a des horaires bien précis la plupart c'est minuit 30 d'autres euh, c'est un peu plus tard avec euh, pour objectif de récupérer des points et mes trois premières batailles vont arriver quasiment synchronisées avec une nouvelle offre qui à mon avis indiquait le changement de temps j'ai fait 140 sous cela, 74 sous cela. Là je suis là, -là j'ai vraiment pas fait beaucoup est ce que j'ai attaqué trop tôt malheureusement je peux plus le savoir Ah, lui il a fait beaucoup plus j'ai pas j'ai pas eu les bons visiblement asmarab <rire> je vais me les garder c'est fait beaucoup de beaucoup de points après, je suis peut-être arrivé un poil plus tard que, que prévu. Bon, 145, c'est raisonnable quand même. Je suis arrivé une ou deux secondes après le... Peut-être 5, 5 secondes après le truc. Le truc, c'est que le premier qui arrive, il prend 30%. Le deuxième, il prend 30% de ce qui reste. Le troisième, il prend 30% de ce qui reste. Donc après 3 passés, ben, il reste plus que 50%. Moins de 50%. Et ça continue, et ainsi de suite. D'ailleurs, eux, ils ont un poil de retard... Même pas mal. Je sais pas si on a dit à nos alliés d'attaquer à partir d'une certaine heure. c'est pas trop trop moi qui gère ça. Bref. Euh, Qu'est-ce que ça donne en classement d'alliance Non. Classement... On est passé sixième. Waouh Ils vont se faire plaisir ceux qui vont nous attaquer. White Dragon, il a doublé son score au moins. On a déjà un super score hein. si on termine sixième. Je pense qu'il n'y a pas de raison de, de se battre. Alors ça par contre c'est des stats intéressantes. C'est quelle alliance a le plus de points Alors pour éviter de se faire piquer des points par des randoms. Apparemment l'heure d'ouverture c'est 39. Donc tous ceux qui sont en train d'arriver ils ont pris un joli mur. Et on n'a pas encore descendu de points. Prochaine attaque qui arrive. C'est arrivé. C'est passé. 120 000 pas mal. Non c'est 420 000. Waouh ça c'est le plus beau. Que j'ai jamais fait. Je suis arrivé juste à l'heure. Merci les Immortals. 420 000. Ce qui fait que... 600 000. 600 060. Il faudrait que j'arrive à garder tout ça, moi. Euh, yep. Oh là. 3 000. Il s'est fait 3000 C'est possible, en vrai. Deuxième, il s'est fait 4000 000. 400 000. Non, non, non. 4 millions, pardon. Le premier s'est mis tellement bien! Là, tous les tous nos alliés arrivent. Bon, ceux qui arrivent euh, dans 10 secondes, ils pas grand-chose. Moins que les autres. Qu toujours quelques centaines de milliers, quand même. Là, il y a encore euh, 3 millions à prendre. Ouais, du coup, on a dégringolé. Toutes les attaques sont arrivées à peu près en même temps. Mais bon, c'était intentionnel. On arrive sur la fin, il reste un quart d'heure. On va commencer par faire un point sur les, les fiefés, à mon avis global. Donc j'en ai espionné un. Le meilleur que j'ai réussi à monter, je l'ai monté au niveau 22. Sachant que niveau 22, il a 3 Gugus par, par côté, grosso modo, ça fait 8. Euh, le dernier que j'ai attaqué, qui était un peu costaud, c'était celui-là, ça fait 2400 pièces. C'était le niveau 21. Euh, grosso modo ça commence à devenir bien rentable au dessus du niveau 15 on va dire euh, Sachant que c'est de plus en plus rentable Ce qui est un peu embêtant c'est que les niveaux 1 sont pas vraiment rentables Si vous faites une perte, quelle qu'elle soit, vous êtes perdant En revanche c'est un truc que je pas trop pris en considération dans mon calcul pour les fiefés C'est qu'il y a plein plein d'équipements Donc j'ai déjà vendu tous les miens pour un peu plus de 000 d'or Ah non j'en ai réobtenu, tchop donc je vais me faire miel d'or juste en vendant les armes de bailli dont j'ai pas besoin, sachant que j'en gagne plein, il y en a qui sont très mauvaises, il y en a d'autres qui sont plutôt bien, donc je les garde. Niveau bataille sur des joueurs, j'ai jamais obtenu grand chose, en revanche niveau bataille sur des capitales, j'ai eu quasiment un demi-million sur nos alliés immortels ça compense un peu le fait que les deux ou trois autres fois où je les ai attaqués, c'était pas dans le bon créneau parce que leur avait changé, ou alors moi j'étais en retard d'une minute et le créneau dure une minute donc c'était trop tard. Bref, ça a été vachement compliqué quand même d'avoir les points sur les capitales, mais c'est ça qui m'a rapporté le plus assez largement. Sur la fin, on a des joueurs de notre alliance qui ont obtenu des points dans les échanges avec des joueurs. Bah, White il a passé les 22 millions, chez à lui. Euh, voilà, bon en même temps on a des joueurs qui font des super points et en même temps on a quelques joueurs euh, à partir du 16ème ils se sont tout juste connectés le premier jour c'est un peu dommage mais bon, c'est comme ça sachant qu'avec les, les resets euh, voyant envoyer 25 porteurs de masse euh, ça coûte pas cher et ça peut rapporter quelques centaines Donc, globalement on est classé 11ème pour l'instant dans quelques minutes il y aura le le classement suivant dans deux minutes et on aura l'occasion de voir si jamais on grimpe ou si on descend. Euh, White est persuadé qu'on va terminer le top 10 avec tous les points qu'il a obtenus et qu'il a permis d'obtenir à d'autres niveaux 70 de l'Alliance en essayant de privilégier ceux qui ont des gros niveaux et, et qui se sont beaucoup investis pendant l'Alliance, le... pendant l'événement. Le... Bon, j'ai tenté quand même des petites attaques juste histoire de si ça passe. J'ai des soldats donc autant les utiliser. Ça là elle n'est pas passée, à mon avis sur la capitale ça va pas passer non plus. J'ai envoyé des gros foules. Euh, ben, le plus gros que, que j'ai pu envoyer, j'ai été monté à 1700 rubis. Donc j'en ai dépensé 1500 dans des horreurs en me disant que ça pourrait me, me servir. Et puis, de toute façon je ne vais pas les récupérer parce que ce pas des rubis achetés. Donc autant qu'ils servent. On a aussi des adversaires qui ont tenté le, le coup de récupérer des points sur nos, nos, nos, nos copains. Donc, euh, il a envoyé 3 trois, trois jolies foules. Voilà. Sachant que, en fait, Blabla, euh, euh, bla, Montana a réussi à le bloquer à l'avant. Et donc, du coup, il n'a pas fait beaucoup de dégâts. Alors que s'il avait mis plus de distance à l'avant, il aurait eu probablement plus de chances de passer et de faire 2000 pertes dans la cour. Sachant que même à 2000 pertes, il ne passait pas. Mais bon. Lui aussi, il a tenté et je respecte. Bravo à lui. Mais je remarque qu'au fur et à mesure que la scie avance, ça devient de plus en plus difficile d'obtenir des points. Au début, il y en a plein sur plein de petits joueurs qui ne vont pas tellement les garder. Puis ça passe sur leur capital, et puis on peut attaquer leur capital. Puis il y a les petits joueurs qui s'attaquent entre eux, et puis on peut ramasser sur les capitales pendant quelques jours. Au milieu de l'événement, c'est un peu le plus facile, parce qu'il y a beaucoup de points en circulation. Et à la fin, tous les points arrivent dans le, dans le classement tout en haut. Donc les grosses alliances se retrouvent avec des scores en centaines de millions. Et puis pou, pou, pou, pou, pou, les. Moi je considère qu'on est quand même. qu'on se sort plutôt quand même bien. On a juste 10 millions. Euh, et puis après ça dégringole. Et quand on arrive au cinquantième, euh, même pas un million. Voilà. Sachant que je me demande si le classement n'a pas évolué déjà. Combien de il reste 9 minutes 30. Oh, C'est bon, yes, le classement a évolué donc euh, on a grimpé en alliance. On est 8ème, ouais, bien vu, top 10, même assez large. Lord of War, ils ont réussi à se hisser top 10 aussi, alors qu'ils ont récupéré peut-être 12 millions aujourd'hui. Voilà, l'alliance que j'ai attaquée ils sont montés à combien Histoire de dire, eux ils ont vraiment tout misé sur le dernier truc, ils avaient un score d'alliance minuscule et là ils ont 13 millions, c'est-à-dire qu'ils sont passés. Oh, c'est bête, ils sont passés à un cheveu du top 10. Mais bon, top, top 20, c'est déjà très très raisonnable. Et moi, ça, je suis mais monstrueusement content. J'ai réussi à me re à rester dans le top 400. Sachant que la, la, bar la, la barrière, elle est à un peu moins d'un million. Ouais, donc en fait, même si j'avais eu 0 points, je serais resté dans le top 400. Ça, c'est génial. Parce que c'était vraiment un truc important. Je voulais savoir si c'était possible de faire top 400 dans une alliance avec beaucoup de joueurs à rubis, une bonne alliance avec des alliés et tout, je veux savoir si en joueur sans rubis, c'était possible de d'être classé individuellement. Et donc visiblement, la réponse est oui. Sachant qu'au fur et à mesure, les gros joueurs ont de plus en plus de, de matériaux divers et variés, donc je considère que ça vaut moins la peine, s'y investissent moins, et ça devient de plus en plus facile pour les joueurs à rubis. En revanche, il y a quand même un, un cap colossal, entre les joueurs à rubis et les joueurs sans rubis, sur cet événement, euh, ça se joue à euh, les, les, les meilleurs joueurs de notre alliance. Bon, ils perdaient des foules avec euh, 1000 soldats, bon, oh, c'est pas, pas, pas, pas, pas bien grave. Ils avaient des défenses à 10 000 soldats, oh, easy. facile à faire. Alors que moi, euh, 1000 soldats, je ne peux, je peux pas vraiment me permettre de perdre ça. C'est ce que, ce que j'ai dû avoir sur l'ensemble de l'événement. Sachant que j'en ai acheté 500 à la fin. J'ai peut-être eu un peu plus de 1000. Bon, 74 000, sans surprise. Ma grosse, grosse bataille. Ouais, Montana, bon, je partage aussi. Hop. Euh, ouais. Bon, j'ai cherché j'ai cherché cet après-midi des joueurs sur qui je pouvais prendre plus de... 30 000 points qui ne soient pas super défendus, j'en ai pas trouvé. Donc à la fin, c'est vraiment, vraiment très très dur de monter en points. Avant que ce soit complètement fini, je tenais à remercier tous les joueurs de l'Alliance qui se sont donnés à fond, tout particulièrement White qui a géré l'organisation tout en essayant de ne pas imposer les choses, mais en proposant aux joueurs et à quand... Cantrice qui m'a envoyé la défense deux fois et franchement sans White et Cantris, je pense que j'aurais pas eu mon, mon top 400. Ah un petit message de conclusion qui arrive un peu à la fin. Euh, mes objectifs ont été atteints pour la team. tous ça un top perso potable, top 10, on s'amuse, on prend l'expérience. C'est vrai que c'était une expérience assez extraordinaire. Même si jamais il y a des choses qui sont très très compliquées, il y a aussi des façons de d'obtenir des points qui sont très faciles. Et la technique d'envoyer 32 soldats sur les capitales juste après le, le reset, euh, donc à minuit 30, en misant sur le fait que les joueurs ne défendent pas, c'est un truc qui marche très très bien et que je vous conseille si jamais, si jamais vous jouez. Ça peut permettre, qui sait, de finir top euh, 400 individuels et sinon ça vous fait monter dans le classement d'alliance euh, sans avoir besoin de mettre trop trop de défense sur votre capital. Bon, je suis arrivé à un, un stade de château euh, raisonnable à mon avis sachant que j'ai commencé avec euh, celui à 24 rubis, donc j'avais déjà des maisonnettes et tout il y a quand même un gros défaut à commencer avec celui à 24 rubis, c'est que en dessous d'un certain niveau on prend 5 minutes pour construire ces bâtiments là, euh, faire mes habitations, et euh, moins une si on monte le grenier d'un niveau et donc ça permet de faire plein plein plein plein d'habitations en passant le temps à 4 minutes euh, sachant que maintenant ça me prend 8 minutes Pour faire pareil, les tours c'est le même type de bâtiment Et du coup je peux pas les faire Et c'est bien embêtant Oh il est passé White Ah si j'avais su j'aurais lancé sur le même 300 000 Je suis, je suis impressionné De voir qu'ils sont atteint quasiment les 1 million De points de puissance Ce qui est plus ou moins mon score Il y a quelques mois quand même Donc euh, respect et c'est pas les, les top players. Top players, je sais pas à combien. Ils sont, hop, c'est pas lui. Lui, par exemple. Et il est pas nettement plus haut que quoi que ce soit. Juste, il a dû trouver beaucoup de gens pour faire des échanges. J'étais été curieux de savoir à combien avait le 50 e Et la réponse est 1 million. C'est Kanegate d'ailleurs, qui va faire son truc. 1 million. Vu que j'ai réussi à avoir 1 million individuellement. J'ai tendance à dire que c'est pas grand chose pour avoir la boulangerie relique et le, le grenier relique. Alors j'ai appris récemment avec euh, des arrois si je puis dire euh, que la boulangerie relique et, et la boulangerie d'ailleurs, la réduction de consommation de nourriture ne s'appliquait que pour les soldats et pas pour les bâtiments pour faire de l'hydromel et c'est la fin. Et donc du coup euh, on perd beaucoup d'intérêt à, à avoir ça. Alors, j'ai gagné un succès, je sais pas ce que c'est. Poc, poc, poc. Quatrième, pas de mauviette. Récompense d'Alliance 1. Ah, c'est la guerre des royaumes, c'est pour ça que je les récompenses sont toutes petites. Alors, j'ai vu le succès passer au moment où je me suis connecté, mais. Waouh wow. Ça, c'est beau, c'est beau Comment ça permet ça je produis 38 000, c'est pas énorme. La boulangerie relique, ici, si je peux. Ok, bon, bah on va pas tergiverser. Alors, boulangerie relique. Bref, je pense que je vais plutôt m'arrêter là pour aujourd'hui. Et on verra dans un prochain épisode ce que je ferai avec tous ces jetons. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile et aux conseils. Et on se trouve bientôt pour une prochaine.